la réunion du comité local de développement consacrée à la préparation du Grand Magal de Touba. Comme vous le savez, donc, euh, le CLD est l'instance de recueil des doléances ou bien des, de l'expression des besoins du comité d'organisation du Grand Magal de Touba qui est coordonné par Cyril Ousmane Baké de Fatma sous la présidence de Serine Bassiro Abdelkhadr. Durant plusieurs heures, donc, nous avons passé en revue tous les secteurs qui interviennent dans le cadre de, du, Magal, du Grand Magal de Touba, en passant par la santé. Pour ce qui concerne ce secteur, nous avons euh, pour le Magal à venir on appelle ça, donc euh, deux, deux, infrastructures, deux nouvelles infrastructures donc, qui vont impacter positivement le, le Grand Magal de Touba. Ces deux infrastructures, c'est le SAMU national qui est installé maintenant à Touba et aussi l'hôpital cher Ahmadou Hadim donc un hôpital de dernière génération d'une capacité de 300 lits avec 20 services dont les 10 sont déjà fonctionnels et on espère que d'ici euh, le Grand Magal, nous allons ouvrir les 10 autres services euh, pour ce qui concerne donc, ce secret de la santé donc, les, dispositions, les dispositions qui avaient été prises l'année dernière seront, seront reconduites, voire même euh, renforcées, Il en est de même pour euh, le service d'hygiène qui est pratiquement le service qui intervient en premier lors du Grand Magal Tobac parce que euh, déployant ces éléments pratiquement un mois avant le Magal donc pour ce qui concerne la sécurité qui est euh, un domaine extrêmement important donc, dans la bonne organisation du Magal, nous avons écouté les autorités de la police, de la gendarmerie comme des, des sapeurs-pompiers qui nous ont rassurés sur les dispositions qui seront prises. Déjà que nous nous félicitons de ce qui a été fait l'année dernière parce que le niveau de prise en charge de ce secteur-là a été à la hauteur des attentes du comité d'organisation. Qui dit Magal dit aussi euh, euh, l'eau, l'eau qui est une préoccupation majeure à Touba. Nous tous, nous savons que donc euh, en temps normal même il y a des difficultés d'approvisionnement en eau pour Touba euh, à fortiori donc euh, pour le grand Magal de Touba. Cette année, nous nous félicitons de des, des initiatives donc, prises par l'OFOR à côté des actions habituelles qui sont toujours conduites à période de Magal il y a quand même des actions nouvelles euh, comme euh, la, euh, euh, la construction de, de trois nouveaux forages donc à Dar Koudos à Touba Bobrel et à, à Ngabou L'autre initiative, donc, qui est une initiative aussi salutaire, c'est que pour cette année-ci, l'OFOR a décidé de doter de manière permanente l'ensemble des forages de Touba d'un de, système de coloration des eaux. Donc, nous tous, nous savons que habituellement, c'est la CNO qui intervenait pour mettre de manière euh, ponctuelle ce système-là au niveau des, des forages et ces, ces systèmes-là étaient toujours enlevés au lendemain du, du Magal. Alors que nous tous, nous savons que euh, la coloration joue un, un rôle extrêmement important dans la santé des, des populations. Donc euh, nous allons suivre tout, euh, tous ces engagements-là de l'OFOR. Et je dois aussi me féliciter du fait que hier même j'ai reçu le, le chargé des travaux de l'entreprise à qui on a confié les, les trois forages et il m'a assuré qu'il envisage de terminer euh, les travaux d'ici un mois ce qui peut-être nous donnera au moins deux mois avant le grand magal de Touba euh, qui dit oh, aussi dit assainissement Donc nous tous nous savons que les populations de Touba ont été fortement éprouvées par les inondations l'année dernière ce qui avait poussé le, son Excellence le Président de la République à déployer en urgence le ministre de l'Intérieur qui, une fois à Touba, donc, a informé le khalif des dispositions très importantes qui avaient été prises par le Président de la République, à savoir un plan d'urgence de 5 milliards qui nous a permis de, faire, euh, de réaliser deux nouvelles conduites et d'augmenter la capacité de pompage de, du bassin de Kernian. Euh, avant... Avant, avant le Magal à venir, donc euh, en moins d'une année, le président de la République a aussi euh, demandé à ce que le plan directeur d'assainissement soit mis en œuvre à hauteur de 23 milliards. Ces 23 milliards donc, ont été déjà dégagés et les travaux ont été confiés à l'entreprise Enanchine qui est déjà sur le terrain. En dehors de ça, donc, les actions habituelles de, de, de l'ONAS seront reconduites, c'est-à-dire euh, la mise à disposition de, de camions de vidange pour, 40, pour 4 000 rotations, mais aussi de toilettes mobiles euh, pour 50 unités. Donc euh, l'UCG aussi va reconduire le même dispositif pour accompagner le comité d'organisation dans les opérations de nettoiement de la ville commune. Il a l'habitude de le faire. Euh, qui dit Magal aussi dit un accès facile donc, à la ville de Touba. Et pour ça, il faudrait que la voirie donc, qui mène à Touba comme la voirie intérieure soit, soit réhabilitée. Et cette question-là a été fortement agitée lors du dernier Magal. Et cette année-ci, quand même, la Giroute nous a suffisamment rassurés. Et déjà que des équipes sont déjà sur Touba, pour euh, réhabiliter les axes les plus importants donc, euh, de, de la ville. Et on espère que d'ici le Grand Magal de Touba, ce sera un vieux souvenir. En tout cas, nous y verrons fortement pour que ces, ces voiries-là qui ont un impact réel sur le bon déroulement du Magal donc, soient totalement réhabilitées. Donc pour finir, donc les secteurs comme l'élevage, hein, comme euh, la sonatelle pour la couverture euh, euh, du réseau, hein, comme les eaux de forêt pour tout ce qui est bois de chauffe, donc, euh, les chefs de service ont aussi pris des engagements pour faciliter donc, euh, le comité d'organisation dans la satisfaction de, de ces différentes requêtes. Donc nous nous réjouissons de tous ces engagements-là. Et à travers les réunions qui vont qui vont venir à savoir la réunion du CRD du gouverneur, la réunion du CRD qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur et les différentes réunions sectorielles. Nous nous attellerons à ce que toutes les doléances du comité d'organisation soient, soient satisfaites. Alors que, comme nous avions eu à le faire l'année dernière, dans le souci d'optimiser la production au niveau des forages, après concertation avec les autorités religieuses. Nous avons, comme nous l'avons fait l'année dernière, pris un arrêté interdisant à titre temporaire toutes les interventions sur les réseaux intérêts. Donc euh, à compter du lundi 29 août 2022 jusqu'au lendemain du Grand Magal de Touba sont interdites toutes les interventions non nécessaires sur les réseaux intérêts. Toutes les interventions sur les dix réseaux durant la période de suspension ci dessus indiquée doit préalablement être soumises au cadre local de concertation des acteurs de l'eau et de l'assainissement de Touba qui en apprécie la nécessité et le cas échéant délivre un quitus valant autorisation. Donc ça aussi c'est un, un, un arrêté que je me fais le plaisir aussi de distribué à la à la presse et je compte aussi sur vous pour, euh, pour sa vulgarisation